C'est le samedi 6 novembre 2021 que le RSM, l'Assemblée des saint s'est présenté à la presse devant ses nombreux invités et ses partisans. Ce nouveau parti sur la scène politique saint a pu réunir en son sein un nombre considérable d'anciennes têtes de liste aux dernières élections territoriales de 2017, tels Franz Groms, Alain Charlton, Jean Van Tempel et Julien Groms. C'est M. Georges Groms, le nouveau président de ce parti, qui a ouvert la séance. Dans son discours inaugural, l'ex-président de la CSCE de ce matin a lancé les hostilités contre la gouvernance actuelle de la collectivité qu'il juge inefficace. Solliciter un service public de la collectivité, le désavoir est inquiétant. C'est suffisant. Vous avez maintenant la certitude que ce territoire, ce pays, n'est ni administré, ni gouverné. Et le problème le plus crucial est que nous ne sommes pas reconnus comme un peuple, comme le peuple Saint-Martinois. Tout est parti d'un constat. J'ai fait le constat. Et en discutant avec ceux qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau et d'autres qui aspirent à des fonctions de responsabilité, j'ai remarqué que nous avons fait exactement le même constat. Société en déliquescence, jeunesse en déshérence, le peuple en désespérance, la classe dirigeante en transe. Le docteur Michel Petit, qui a pris également la parole, a été plus virulent contre l'équipe en place à la collectivité. Mesdames et messieurs, ce n'est un secret pour personne. Saint-Martin souffre. Mon diagnostic préliminaire de la situation du, du territoire me permet d'affirmer de façon formelle que la cause principale de la débâcle de la collectivité territoriale et la gestion despotique autocratique de son président qui décide de tout faire et tout seul. Cet autoritarisme a entraîné la fragmentation du conseil exécutif et du conseil territorial. Louis Missington qui sera sans une d'autres tête de liste de ce parti a été plus modéré que ses prédécesseurs. Il a surtout insisté sur le principe du rassemblement des leaders samatinois pour un lendemain meilleur afin de restaurer l'honneur de la collectivité. Notre démarche ne s'arrête pas au niveau de l'élection. C'est-à-dire, c'est un peu réducteur de dire qu'on est là pour gagner les élections. Notre démarche va au-delà. Il s'agit d'offrir un projet ambitieux pour notre territoire martin Il s'agit de restaurer la crédibilité de notre île. Face à l'État français, nous sommes impuissants. Ceux qui ont la charge de la décision ont démontré leur impuissance, ont démontré qu'ils ne sont pas capables de, de proposer un projet cohérent à l'État français. Donc nous sommes là ce soir pour vous dire que nous avons su conjuguer nos efforts, nous avons su euh, unir nos talents, nos expériences, nos compétences pour les mettre tous au service de notre territoire, au service de notre collectivité, au service de notre population. L'ancien président de la première mandature de la collectivité, M. Franz Goms, modérateur de la soirée, nous a confié que ce rassemblement des saint matinois sera plus pérenne que l'on le croit pour durer dans le temps afin de préparer l'avenir autour d'un projet commun et durable. Notre ambition, évidemment, c'est, ça n'est pas seulement, je l'ai dit, euh, gagner une élection. Notre ambition, c'est préparer l'avenir. Et par conséquent, notre, notre volonté, notre souhait, notre vœu, c'est vraiment de durer dans le temps. Un, un, des, un, des, un des thèmes centraux, un des principes euh, de base qui vont... Euh, sur laquelle nous allons construire où nous avons déjà commencé nous allons terminer de construire notre, notre projet ce sera la, la, la durabilité la le fait que chaque fois que nous prenons une décision que nous choisissons un projet que nous envisageons euh, l'éducation des enfants dans chaque secteur euh, il faudra que le projet ou l'idée euh, puisse être validé en fonction de sa durabilité. Est-ce que ça va durer juste un mandat ou est-ce que ça va durer sur euh, le long terme ou le moyen terme Donc, Vous êtes réunis déjà, c'est bien. Est-ce que vous avez un projet commun à défendre en ce moment Un projet fort euh, sur lequel les Saint-Martinois peuvent compter chez vous Notre projet fort, ce sera euh, de, de redonner de la confiance aux gens, de redonner de la crédibilité euh, au territoire. Vous savez que, euh, par exemple, la, la, la, la relation avec l'État s'est détériorée aussi. La relation avec la partie hollandaise ne s'est pas développée. Euh, et, et encore moins la relation avec nos voisins, d'Anguille, etc. Et donc, à la fois en interne, il faut redonner de la confiance et de la crédibilité aux gens, pour qu'ils aient confiance en nous, mais aussi, nous devons redonner de la crédibilité à la collectivité en tant qu'organisme vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Euh, si vous voulez qu'une personne soit encouragée à, à venir investir, par exemple, il faut qu'elle ait confiance, que les dirigeants ne vont pas faire n'importe quoi, que les dirigeants ne vont pas improviser au fur et à mesure. Il faut que cette personne-là sache que nous, nous sommes engagés dans la durée. On ne va pas inventer une fiscalité aujourd'hui pour demain. Il faut qu'elle soit réfléchie et qu'il faut qu'elle soit, qu soit inscrite dans la durée.